Un 737 de la China Eastern Airlines s'est écrasé ce lundi 21 mars à 13h15, heure locale, tuant tous ses occupants. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du crash d'un Boeing 737 de la compagnie China Eastern Airlines qui s'est écrasé ce lundi 21 mars 2022 en Chine. L'avion transportait 132 personnes et effectuait un vol de routine de Kunming à Canton, dans le sud-ouest de la Chine. Le 737 avait décollé de Kumling à 5h15 du matin et jusque là, tout s'est passé normalement pour l'équipage. Déjà une heure s'est écoulée depuis le décollage de l'avion et tout se passe comme prévu. Mais c'est à 6h22 du matin, alors que l'avion était à 29 000 pieds, soit 8 000 mètres d'altitude en croisière, que le 737 chute très rapidement en direction des montagnes et tombe de 8 000 mètres en l'espace de 3 minutes selon le site de Radar. L'avion s'écrase et ne laisse aucun survivant parmi les 132 personnes qui étaient à bord ce jour-là. En effet, d'après les images, il ne reste plus beaucoup de morceaux de l'appareil, ce qui veut dire que le choc a dû être très violent. Pour l'instant, personne ne sait les raisons du crash, mais les enquêteurs ont quelques hypothèses. La cause la plus probable est un suicide des pilotes, mais l'avion aurait peut-être pu avoir des problèmes de gouverne, ou même peut-être des problèmes de moteur, ce qui aurait peut-être peu à peu entraîné l'avion sur un côté puis le faire tourbillonner jusqu'à s'écraser. Merci à vous d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.